Bonjour à toutes, bonjour les filles. Alors j'attends un petit peu que vous vous connectiez. Bonjour Flatley, bonjour Mostafa, Loki, bonjour à tous, bonjour Diane, Institut Laura, Baptistine, bonjour, bonjour. Alors oui, aujourd'hui c'est moi, Justine. Vous n'êtes pas avec Sophie ou avec Lise. Aujourd'hui c'est avec moi. Bonjour Colline, bonjour Tita Beauty. Alors c'est avec moi parce qu'on va parler des réseaux sociaux, effectivement. Alors en attendant que tout le monde euh, rejoigne le live. Euh, je vais me présenter un petit peu. Donc moi je m'appelle Justine, je suis community manager et graphiste chez Autour du Regard. Et euh, voilà, qui est réseaux sociaux, donc euh, la création de contenu, euh, la gestion du compte, voilà, donc euh, je m'occupe à peu près de tout ça. Donc euh, bonjour et enchantée à toutes celles que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Donc voilà, aujourd'hui euh, on va parler des réseaux parce qu'on a reçu pas mal de questions de votre part à toutes. Euh, des questions sur comment gérer un petit peu euh, votre, euh, votre institut en tant qu'indépendante ou en tant que petit institut. Euh, voilà, comment s'organiser et puis vous aviez plein de questions. Donc euh, on va un petit peu revenir sur toutes ces questions là. Euh, mais c'est vrai que pour euh, faire une petite intro, euh, en tant qu'esthéticienne maintenant vous êtes euh, obligé hein, d'être sur les réseaux sociaux. Euh, c'est une réelle vitrine pour vous, vous pouvez montrer votre travail, vous pouvez montrer ce que vous faites. Euh, et qui vous êtes, c'est très important. Donc, euh, c'est important d'être sur les réseaux sociaux, mais c'est important aussi de savoir comment être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière. Euh, voilà, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, on va reprendre un petit peu vos questions euh, et, puis, euh, et puis je vais y répondre petit à petit. Ça vous va en tout cas, sachez que si vous avez des questions qui, viennent, qui vous viennent comme ça euh, au cours du live, vous pouvez euh, commenter pour, pour euh, me poser votre question, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Euh, je suis là, j'ai tous les commentaires en visu. Donc, euh, ben bah voilà, c'est parti. Alors, première question. Je suis novice sur Instagram, comment bien démarrer Alors, c'est une question très générale, mais c'est une bonne question euh, parce qu'il faut prendre en compte plusieurs choses hein, quand, quand on commence... Euh, euh, à gérer euh, une page euh, ou un compte professionnel sur les réseaux. Tout d'abord, euh, n'oubliez pas de créer un compte professionnel. Hein. Vous, êtes, vous êtes pro, vous êtes une entreprise, euh, donc vous n'allez pas créer un compte personnel, mais bien un compte professionnel. Ça va vous permettre d'avoir euh, euh, certains avantages par la suite, certaines possibilités, notamment la, la, la, pardon, la sponsoriser certaines publications. On y reviendra plus tard. Donc, une fois que vous avez ouvert votre compte professionnel, il va falloir dire un petit peu qui vous êtes. Et ça, ça va se passer sur la bio. La bio, c'est ce qui apparaît en premier quand on arrive sur votre, sur votre compte Instagram, sur votre profil. Donc, la bio, elle comprend une photo. D'abord, essayez de bien choisir votre photo. Vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre plus une photo de vous si votre marque est basée sur votre identité. Euh, et une photo de votre logo si vous êtes euh, voilà, plutôt dans une optique identitaire de branding, hein, de corporate. Euh, donc voilà, la photo que vous allez choisir, elle va bien sûr dépendre de, de ce que vous souhaitez euh, transmettre euh, à, vos, à votre cible Donc voilà, choisissez quelque chose quand même d'assez professionnel Même si ça peut être voilà, assez rigolo, assez chaleureux, essayez d'être assez professionnel Ensuite, le nom Alors sur Instagram, pour celles qui ne sont pas au courant, bon j'imagine que vous êtes un peu toutes au courant Puisque vous êtes ici sur ce live Mais il euh, y a deux sortes de noms Donc il y a le nom et le nom d'utilisateur le nom, euh, voilà, ça va être ce que vous voulez, ça va apparaître sous votre photo. Le nom d'utilisateur, ça va être votre arrobase. Il est unique, c'est comme ça qu'on va vous retrouver. Pareil, essayez de faire assez simple. Hein. On ne va pas mettre des tirés, euh, des points et des comme ça partout. Voilà, On peut évidemment mettre euh, votre nom, si c'est en deux fois, euh, avec un petit tiré, un petit point entre les deux. Mais on essaye de ne pas mettre tirer, tirer, point. Des choses trop compliquées parce que ça va simplement vous rendre moins visible hein, euh, euh, par rapport aux internautes. Donc voilà, au niveau du nom, la description, description très importante. On doit comprendre, dès qu'on arrive sur votre profil, en lisant votre description, on doit comprendre ce que vous faites, à quelle problématique vous répondez. Euh, ça doit être percutant et objectif. Tout de suite, voilà, euh, institut spécialisé euh, euh, en dermopigmentation, euh, institut spécialisé dans les techniques du regard. On doit savoir ce que vous faites. Vous pouvez même les citer, hein, les prestations, s'il n'y en, euh, en a pas trop. Euh, ensuite, le lien. Euh, pensez à mettre un lien dans votre bio. Ça peut être un lien qui ramène vers votre site internet, mais ça peut être également un lien qui ramène vers euh, votre page Facebook, euh, votre, euh, votre plateforme de réservation en ligne. Voilà, pensez à mettre un lien, ça va créer, générer du trafic. Hein. L'internaute va d'abord cliquer sur le lien, puis revenir sur votre page, aller voir d'autres choses. Ça va créer du trafic. Et enfin, si vous avez bien créé votre compte professionnel, vous avez la possibilité de mettre un bouton d'action. Ça peut être envoyer un message privé, envoyer un email, téléphoner. Voilà, il y a plusieurs options sur Instagram. Pareil, ça va faciliter la prise de contact entre votre cliente et vous. Donc, c'est très important, on y pense. Euh, ensuite, si vous êtes novice sur Instagram et que vous souhaitez bien démarrer, je vous conseille tout de suite de prendre les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est quoi Alors. D'abord, c'est quelque chose que malheureusement tout le monde ne fait pas, c'est de faire des stories tous les jours. Hein, on n'oublie pas de faire une story tous les jours. C'est important, ça entretient euh, euh, la communauté. Et il faut savoir aussi que les stories, c'est le format qui est le plus regardé euh, sur Instagram. Donc, on en profite et on l'utilise. Euh, ensuite, mettre des hashtags. Ça fait partie des bonnes habitudes à prendre dès le début. Quand on poste, on met des hashtags dans les stories, dans les publications, dans les réels partout ça va permettre d'être visible plus facilement d'être retrouvé plus facilement euh, Instagram va en fait euh, euh, euh, ancrer votre euh, votre hashtag dans tous les mêmes hashtags donc vous allez être présent on va taper hashtag extension de cils si vous dans votre post vous avez mis hashtag extension de cils vous allez apparaître donc vraiment très important de mettre des hashtags Dernière petite habitude à prendre, c'est de poster régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours. Régulièrement, ça veut dire, voilà, si je dis que je poste deux fois par semaine, eh bien, je m'y tiens et je poste deux fois par semaine. Si j'ai dit que j'allais poster une fois par semaine, ce n'est pas un problème. Mais je poste une fois par semaine. Il faut tenir cette régularité, euh, simplement, pareil, parce que Instagram va savoir à peu près comment vous postez, va savoir si vous êtes euh, un internaute fidèle, si vous êtes présent, si vous n'êtes pas là juste pour vous. Hein. Donc voilà, on essaye de poster régulièrement. Petite habitude à prendre. Euh, et enfin, pour pouvoir euh, avoir la meilleure page, le meilleur profil possible, soyez présent sur le réseau. Hein, on va... Naviguer simplement, hein, aller liker des, des posts, des vidéos, enregistrer des posts, euh, vous retrouver sur certaines pages. voilà, Vraiment naviguer, visiter des profils, naviguer sur le, sur le réseau pour prouver que voilà, vous êtes euh, un utilisateur à part entière d'Instagram et pas seulement euh, une entreprise qui veut faire du profit. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un réseau social. Donc euh, voilà, on est là dans un objectif euh, communautaire pour apprendre des choses, pour partager des choses. Donc, le but, c'est que vous aussi, vous utilisiez le réseau à ce, à ce but-là. Donc, voilà pour la première question. Ces petites choses vont, permettre, vont vous permettre de bien démarrer sur Instagram. Maintenant, on passe à la deuxième question qui est aussi très intéressante. C'est quoi l'algorithme et comment ça marche Alors, c'est vrai que l'algorithme, on en parle beaucoup euh, et on ne sait pas trop comment ça marche souvent c'est important de connaître le fonctionnement pour pouvoir utiliser instagram à bon escient savoir l'utiliser correctement pour que ça donne des résultats c'est ce que vous cherchez toutes c'est normal on est on est là dans le business euh, donc voilà c'est normal donc comprendre cet algorithme c'est essentiel pour celles qui savent parce que c'est tout court un algorithme c'est simplement un outil qui permet à instagram de classer euh, le contenu que vous allez voir donc ça va permettre de savoir quel contenu s'affiche quand, euh, dans quel ordre. Donc, et ça va être sur votre fil d'actualité, sur votre euh, fil de réel, sur la page explorer sur la page des hashtags. voilà L'algorithme, il fonctionne vraiment partout. Et il va prendre en compte tout ce que vous faites pour vous proposer du contenu. Euh, donc, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est un logiciel, en fait, hein, qui, est, qui est créé et qui a des... Euh, il a des prérequis, des prérogatives et voilà, il doit, il doit les remplir. Donc cet algorithme, il est décomposé en trois petits algorithmes. Je vais, je vais rapidement passer sur le sujet hein, parce que c'est très technique. Mais pour que vous compreniez un petit peu, on a l'algorithme de contenu. Donc là, c'est une intelligence artificielle qui va simplement euh, étudier votre, votre photo, votre vidéo pour savoir ce qu'il y a dedans. Euh, donc ça, c'est le premier algorithme, l'algorithme de contenu. Ensuite, il y a l'algorithme social qui va... Analyser toutes les interactions qu'il y a eu sur votre publication, donc les commentaires, les enregistrements, les likes, les partages, tout ça. Ça va l'étudier, donc ça va aussi permettre de savoir comment montrer votre vidéo, votre photo, votre poste Et enfin, l'algorithme de pénalité, donc celui-là, il nous intéresse un petit peu moins dans notre domaine, il a décelé... Euh, tout ce qui est interdit, les interdictions, par exemple, voilà, le contenu violent, c'est interdit sur Instagram. Donc, si vous postez du contenu violent, l'algorithme va le déceler et donc va fermer votre publication euh, qui sera plus visible. Donc, voilà pour les trois algorithmes. C'est comme ça que ça fonctionne, Instagram. Ces, tr ces trois algorithmes-là vont travailler et vont permettre de rendre visible votre, votre publication ou pas, au contraire. Donc, euh, l'idée, c'est de euh, répondre au mieux à cet algorithme pour qu'il nous promeut dans le réseau et donc qu'on soit beaucoup plus visible. Euh, si vous souhaitez plus d'informations sur l'algorithme, parce que c'est quand même très technique, euh, moi je suis et c'est important quand même de connaître hein, pour pouvoir mieux utiliser euh, le réseau, je suis disponible en consultant. Si vous souhaitez, Voilà, vous pouvez m'envoyer un petit message. Euh, on pourra parler euh, de l'algorithme plus en détail. Euh, troisième question. Combien de temps faut-il consacrer à la création de contenu alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup en tant que professionnel, en tant qu'esthéticienne, technicienne. C'est quelque chose qui vous, qui vous interpelle parce que ce n'est pas votre métier. Vous n'avez pas envie de dépenser du temps pour ça. Ce que je peux tout à fait comprendre. Cela dit, une chose importante, euh, ce n'est pas du temps que vous allez gaspiller. C'est du temps qui est censé euh, revenir. C'est un investissement. Donc vous, vous êtes censé avoir un retour sur cet investissement, un investissement en temps, puisque vous le savez, les réseaux sont gratuits. Mais voilà, c'est clair que ça va. Il va falloir investir un petit peu de temps dans les réseaux. Euh, et votre question, c'est combien de temps est-ce que je dois consacrer à ça Je prends trop de temps, j'ai pas le temps pour ça, c'est pas mon métier. Je comprends tout à fait. Euh, mais je peux pas répondre comme ça. Vous, vous devez passer une heure. Je peux pas vous dire ça. Ça va dépendre de plusieurs choses. D'abord, ça va dépendre de la fréquence de vos publications. Et ça va aussi dépendre évidemment de votre organisation et ça c'est le point principal il suffit d'être bien organisé et vous pourrez sans problème sans problème poster sans perdre de temps avoir assez de contenu et je vais vous donner voilà une petite euh, une petite façon de faire si vous suivez cette organisation là normalement vous devriez pas dépenser trop de temps euh, dans les réseaux sociaux et pouvoir observer surtout euh, un résultat sur cet investissement D'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer dans votre institut un petit espace. Pas très grand, sur fond blanc ou alors si vous avez un mur avec votre logo dessus, ce serait encore parfait. Mais voilà, de créer un petit espace. Vous allez mettre votre lambring, un appareil photo ou votre téléphone, peu importe. Et vous allez faire passer vos clientes à cet endroit-là pour faire vos photos avant et après la prestation. La clientèle passe, clic clic, deux photos, de chaque œil, une vidéo... Et voilà, elle passe tout de suite en cabine. À la sortie de la cabine, « Madame, est-ce que vous voulez bien On fait des photos. » Et elle aussi, ça va lui permettre de voir le résultat hein, de sa prestation dans un premier temps. Et vous, ça va vous permettre d'avoir du contenu. Donc, si vous, vous, vous mettez en place ce petit espace dans votre institut, vous allez déjà d'office avoir du contenu à poster sans prendre beaucoup de temps. Euh, vous pouvez aussi, euh, par exemple, sur les lamperings ou sur les moonlights, vous avez le support de téléphone qui inclut. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de filmer vos prestations. Bien sûr, avec l'autorisation de vos clientes, s'il vous plaît. <rire> Mais voilà, de leur faire signer une décharge et les filmer pendant la prestation. Et vous, vous pourrez poster ça. Ça permettra à vous, ça vous permettra de montrer à vos clientes à quoi ressemble une prestation, cette prestation. Euh, et puis, ça permettra aussi à vos clientes qui sont là de voir ce qui se passe sur leur visage, sur leurs yeux, pendant que vous travaillez. C'est toujours intéressant. Donc déjà, si vous faites... Un petit studio et vous pensez à des vidéos pendant vos prestations, vous aurez du contenu, sans perdre de temps, déjà. Ensuite, pour l'édition, c'est pareil, c'est une question d'organisation. Si vous, vous vous avez une fréquence de deux publications par semaine, vous pouvez largement, euh, je sais pas, prendre euh, une heure, même moins d'une heure, hein, mais prendre un petit moment, euh, soit en fin de journée, soit le week-end, pour éditer tout ça euh, et puis euh, le poster au moment venu, le jour J, quand. Bien sûr, il faut que ça suive votre planning, mais voilà, vous pouvez prendre un petit moment. Euh, une fois que vous avez fait les photos, ça va vite, hein, euh, retoucher. Voilà, si vous voulez, je peux vous donner quand même un temps d'édition. J'irai entre 5 et 15 minutes euh, d'édition, que ce soit pour une photo ou pour une vidéo, ça ne change pas grand-chose. Voilà, 15 minutes pour éditer, sachant que la prise de vue, elle a été faite rapidement auparavant grâce à ce petit studio et grâce euh, euh, au support de téléphone. Franchement, euh, voilà, déjà là, vous allez, vous allez gagner du temps. Vous n'allez pas prendre trop de temps pour vos photos et vos vidéos. Euh, donc voilà comment je vous conseille de vous organiser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'organiser. Il faut savoir combien, combien je veux poster de publications par semaine et comment je m'organise pour faire mes photos. Bah, pour faire vos photos, si vous êtes toujours au même endroit, que vous savez les prises de vue que vous faites, ça va vite, ça va très vite. Donc voilà, ne, ne soyez pas pessimiste avant, avant même de commencer. Essayez de vous organiser. Et plus vous allez le faire, moins ça va vous prendre de temps. Donc voilà, ça, c'était pour la durée de l'édition. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous fait assez, assez peur et je comprends, mais voilà, il faut se lancer. Si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez des, des conseils personnalisés à votre situation, pareil, je suis là en consultance pour répondre. On a également la formation euh, communication digitale. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, on est vraiment dans une optique d'accompagnement avec vous. Donc, voilà, on reste disponible. Euh, ensuite, la question suivante, qui est aussi très, très intéressante, surtout euh, vu l'actualité en ce moment, c'est Les réels sont-ils vraiment indispensables Car je ne sais pas en faire. Alors, je comprends que vous ne sachiez pas en faire mais je pense plutôt que vous n'avez pas essayé d'en faire, parce que c'est vrai que depuis un moment, ça a été très simplifié euh, sur, euh, sur Instagram, mais on, en, on y reviendra un petit peu plus euh, par la suite, on reviendra là-dessus, parce que je vais vous quand même donner des petits conseils euh, pour l'édition de vos vidéos et de vos photos. Mais est-ce que les réels sont indispensables sur Instagram Alors, c'est vrai que depuis un ou deux ans, Instagram essaye de concurrencer TikTok, et donc, euh, il a favorisé... Euh, les réels. Il a mis en avant euh, les vidéos et les réels. Euh, C'est vrai. Mais il faut savoir aussi qu'en janvier 2023, euh, le patron d'Instagram a aussi déclaré que voilà, c'était pas forcément la meilleure idée qu'ils avaient eue, euh, puisque les chiffres, les statistiques ne sont pas au rendez-vous pour Instagram, hein, qui se placent toujours. Vous m'entendez? J'ai vu qu'il y avait une petite, un petit problème de connexion, mais ça a l'air d'aller. Euh, donc euh, voilà, Instagram est toujours loin derrière TikTok en euh, si ce qui concerne leurs statistiques euh, de visionnage pour les réels et les vidéos. Donc ils reviennent là cette fois-ci, ils sont dit voilà, on va essayer de rééquilibrer entre photos et vidéos, pas favoriser l'un par rapport à l'autre, mais on va euh, essayer d'avoir un équilibre. Euh, donc Instagram ne va pas arrêter les réels, hein, c'est faux de dire ça. Mais on va avoir un équilibre. Elle va remettre un petit peu les photos et les carrousels en avant pour qu'il y ait un équilibre entre les deux. Euh, maintenant, pour celles qui ne savent pas faire de réel, sachez d'abord, un carrousel bien fait avec une astuce ou un joli avant-après, ça peut tout aussi bien fonctionner. Euh, ça dépend avant tout du contenu. Qu'est-ce que vous allez donner à vos clientes Quelles informations vous allez leur, leur donner Ça, c'est la première chose qui fait qu'un qu poste, que ce soit vidéo, photo, carousel, n'importe quoi, c'est la première chose qui va faire qu'un poste va fonctionner. C'est la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on parle De quoi on parle <rire> Donc, voilà. Mais euh, pour celles qui veulent se mettre à la vidéo, et je le conseille quand même à tout le monde, euh, même si c'est par, voilà, par petites euh, touches, de temps en temps, mettre une vidéo, progresser petit à petit. Euh, en tout cas, pour... Euh, je vais vous donner euh, plusieurs applications qui pourront vous aider, puisque c'est la prochaine question qu'on nous a posée. Pouvez-vous nous recommander des applications d'édition de contenu Alors, bien sûr, bien sûr que je peux vous recommander des applications d'édition de contenu, il n'y a pas de problème. Déjà, sachez que votre téléphone peut éditer vos photos et il peut le faire très bien. Euh, souvent, c'est vrai que c'est sous-estimé. Euh, « Non, je ne veux pas faire sur le téléphone, c'est moins beau ». C'est pas vrai. Euh, vous, faites des, des, vous pouvez faire de très belles éditions de photos, d'éditions de couleurs, luminosité, contraste. Vous pouvez faire ça très bien directement sur votre téléphone. Après, c'est vrai que c'est quand même limité au niveau de ce que vous pouvez faire. Euh, donc, vous avez également pour la retouche photo, si vous, vous êtes trop limité euh, par, euh, par votre téléphone, vous, avez, vous pouvez utiliser l'application Snapseed. Euh, alors voilà c'est vrai que alors, vous pouvez retoucher vos photos gratuitement il y a une version payante mais la version gratuite suffit C'est recommandé, assez recommandé j'en entends pas mal parler mais c'est vrai que personnellement je ne l'utilise pas Donc je ne pourrais pas vous donner des petits trucs et astuces sur cette application précise Parce que c'est une application que je n'utilise pas personnellement euh, Sinon pour les retouches photos vous savez aussi que Instagram propose des filtres que vous pouvez retoucher vos photos directement sur Instagram J'espère que vous, que vous le savez. Sinon, voilà, c'est fait. Euh, donc, voilà. Et euh, pour ce qui est des vidéos. alors ah pour les photos, vous avez aussi Canva hein, que vous pouvez utiliser. Pardon, j'ai oublié. Pour vos stories et posts. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent Canva. C'est vrai que c'est une application qui est très simple. L'interface est très simple d'utilisation, très intuitive. Euh, la version gratuite est également suffisante et vous pourrez y retrouver des templates de stories, de posts. Voilà, mettre du texte sur vos, sur vos photos, sur vos vidéos c'est assez pratique pour ce qui est de euh, l'édition de vidéos alors euh, pareil, hein, l'interface Instagram pour la création de réel il a vraiment progressé hein, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif euh, sinon moi j'utilise et j'adore utiliser CapCut euh, c'est une application qui, voilà, qui a fait ses débuts euh, il y a un ou deux ans et cette année c'était vraiment un carton l'appli a été vraiment beaucoup téléchargée parce que c'est simple, c'est simple à utiliser, ça va vite euh, et voilà, très intuitif, hein, même si vous n'êtes pas trop euh, digital, etc. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, euh, ça, je vous conseille vraiment. CapCut, donc C-A-P-C-U-T, application 100% gratuite. Donc, euh, vraiment, euh, je vous conseille vivement de la télécharger. Et enfin, on a FaceTune. FaceTune, je ne vous le recommanderai pas plus que ça. Euh, parce que c'est quelque chose, c'est vraiment une application qui va retoucher vraiment la peau, les visages. C'est pas ce qu'on souhaite sur Instagram, c'est vrai qu'on préfère être assez naturel sur Instagram, hein, quelque chose de pas trop retouché, on n'aime pas trop le, le fake, comme je dis. Donc, euh, vous pouvez l'utiliser par exemple, vous faites, vous faites une pose d'extension, vous faites une jolie photo d'extension, malheureusement la cliente a un petit peu une peau acnéique. Et vous ne souhaitez pas qu'on voit les photos, vous souhaitez quand même que les internautes se concentrent sur la pose d'extension, bah, vous allez pouvoir utiliser Facetune pour enlever un petit peu voilà, les, les quelques boutons. Mais vraiment, je ne le conseille pas plus que ça parce que ça risque de donner vraiment euh, voilà, euh, un visage trop faux. Et, et du coup, ça crée, décrédibilise votre travail. Hein. On, on se dit, bah, si elle a retouché la peau, pourquoi elle n'a pas retouché les cils On a l'impression que votre travail est faux. Donc à utiliser vraiment, vraiment, vraiment avec modération. En plus, c'est une application qui est payante, donc je pense que ça ne va pas correspondre à la plupart d'entre vous. Mais sachez que ça existe. Euh, enfin, dernière question, euh, très bonne question, aussi très générale, mais très bonne question de la part de l'Inéas Studio. Euh, comment avoir plus de visibilité, plus d'interaction et plus d'abonnés alors, euh, je vais vous répondre en plusieurs temps puisque c'est vrai que euh, si vous arrivez à avoir plus de visibilité et plus d'interaction, normalement, vos abonnés vont suivre aussi. Donc, tout est lié. Mais commençons par la visibilité. Euh, avoir plus de visibilité, c'est une question euh, de toutes les entreprises qui sont sur Instagram. Hein. Euh, Sachez-le. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour avoir plus de visibilité. Il faut connaître l'algorithme et, euh, bien sûr, Prendre un peu de temps, dégager un petit peu de temps pour ça. Euh, alors, pour avoir de la visibilité, les petits conseils que je peux vous donner quand même, c'est de poster régulièrement. On en a parlé tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de poster euh, cette fois par, par semaine, mais régulièrement, si c'est une fois, c'est une fois. Donc, voilà. Utilisez les bons hashtags. Alors, les bons hashtags, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est les bons hashtags Est-ce qu'il y a des mauvais hashtags bah oui, en fait. Il n'y a pas vraiment de mauvais hashtags, mais il y a des hashtags qu'il faut éviter d'utiliser. Gratuit, hashtag gratuit, euh, hashtag, tous ces mots un petit peu comme ça qui, qui sont vraiment euh, trop publicitaires, on oublie. Euh, et ensuite, il y a des mauvais hashtags dans le sens où vous, pouvez, vous devez utiliser des hashtags qui correspondent à ce que vous montrez, que ce soit une vidéo ou une publication, peu importe. Mais vous ne pouvez pas mettre hashtag extension de cils si vous montrez euh, un hydragloss. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut être cohérent dans vos hashtags et utiliser les bons. Il y a plusieurs stratégies comme ça. Je peux, il y a plusieurs petites choses à savoir. Je peux également vous aiguiller en consultant si vous avez vraiment des questions à ce propos-là. Euh, ensuite, pour avoir plus de visibilité, donc c'est-à-dire être montré davantage par Instagram aux autres utilisateurs, c'est utiliser toutes les fonctionnalités d'Instagram. Ça veut dire faire des carousels, des réels. Euh, des publications, photos des stories, euh, des lives utilisez vraiment toutes les fonctionnalités euh, en story vous allez utiliser les stickers, en réel aussi vous allez utiliser les stickers Voilà, vraiment utilisez toutes les fonctionnalités pourquoi Parce que quand on utilise toutes les fonctionnalités Instagram le sait et il aime bien ça qu'on utilise ce, euh, les, les fonctionnalités qu'il nous propose donc il nous met en avant donc utilisez toutes les fonctionnalités d'Instagram c'est très important pour la visibilité et enfin, le, conseil, le dernier petit conseil par rapport à la visibilité que je peux vous donner, c'est les collaborations. Alors, je vois qu'on a encore eu un petit problème de connexion. Ça va Écrivez-moi. Hein, si vous ne m'entendez pas, si vous avez un problème, un bug, vous pouvez m'écrire en commentaire. Euh, donc, oui, faire des collaborations. Mais Vous allez me dire, je ne sais pas trop comment faire en collaboration en tant qu'institut. Bah, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Vous avez certainement une cliente qui est beaucoup sur les réseaux sociaux ou une cliente qui est assez populaire là où vous travaillez dans votre, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville. Vous avez une cliente comme ça. Proposez-lui, proposez-lui, ah tiens, tu ne voudrais pas euh, euh, m'identifier euh, si, tu, si tu postes une photo de toi, voilà, dire que c'est moi qui fais le rehaussement. Discutez avec vos clientes. Hein. Euh, si ce n'est pas possible, c'est pas possible. Mais si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas. Donc, voilà, on essaye de faire des petites collaborations comme ça. Et vous pouvez également collaborer avec les marques, les marques avec lesquelles vous travaillez, par exemple. Nous, on travaille, on, on fait des partenariats réseau avec, avec des clientes à nous. Donc, vous pouvez très bien en faire partie. Euh, voilà, simplement nous identifier quand vous... Enfin, identifier les marques avec lesquelles vous travaillez quand vous postez euh, euh, votre travail. Des petites choses comme ça. La collaboration, c'est vraiment, euh, voilà... Euh, L'avenir hein, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on travaille maintenant. Et ça fonctionne bien. Puisque si vous allez collaborer avec une marque, par exemple, qui a pas mal d'abonnés, et eh ben tous ces abonnés-là vont vous voir, vont vous connaître, vont avoir une visibilité sur vous. Donc, vont être susceptibles d'aller voir votre page et de s'abonner. Donc, c'est ça l'idée. C'est de faire naviguer les personnes sur le réseau et de les faire tomber sur nous pour qu'ils euh, voilà, qu s'arrêtent et qu'ils s'abonnent. Ensuite, la, deux, la deuxième partie de la question, c'était comment avoir plus d'interactions Alors ça, si, c'est très intéressant parce que les interactions, comme je vous disais tout à l'heure, euh, l'algorithme va les calculer et euh, si vous avez beaucoup d'interactions, in si Instagram va vous mettre en avant. Euh, donc, pour avoir des interactions, d'abord, il faut être présent sur le réseau, sur Instagram, avant et après avoir posté. Si vous postez, par exemple, à 4 h de l'après-midi, soyez présent, à 3h30 jusqu'à euh, 5h moins le quart, 5h. Quoi. Être présent, ça veut dire quoi bah, Aller naviguer, aller voir les autres pages, aller voir ce qui se passe. Ça veut dire répondre à tous les commentaires qui sont laissés sur votre page, à tous les messages, répondre à tout ça. Euh, et vous pouvez également, pour euh, favoriser les interactions, euh, poser des questions ouvertes euh, à vos clientes, que ce soit en légende, par exemple. Euh, ou en story et vous les filles qu'est ce que vous préférez euh, entre entre deux, deux choix est ce que vous préférez les extensions ou les rehaussement oui non pourquoi voilà vraiment essayez de leur poser des questions même ça peut c'est pas forcément lié aussi à, à votre domaine d'activité hein. euh, en story et les filles vous avez prévu quoi ce week-end c'est de l'interaction et ça va être favorisé par instagram donc voilà vous pouvez comme ça Posez des petites questions, donnez envie euh, à vos clientes de répondre, de s'engager, de créer de l'interaction en postant simplement voilà, des, des choses adaptées qui sont susceptibles de plaire à votre audience, à votre cible que vous connaissez normalement mieux que personne. Donc voilà pour les interactions. Et ensuite, comment avoir plus d'abonnés Bon ah bah Déjà, si vous suivez les conseils pour la visibilité et pour les interactions, normalement, vos abonnés vont suivre. Mais je peux vous donner encore deux, trois petites astuces par rapport euh, à vos abonnés. Euh, d'abord appliquez-vous un maximum dans la création de votre contenu euh, essayez de, pareil de prendre un petit peu de temps, je sais que c'est quelque chose qui, qui vous donne du mal mais il faut penser surtout retour sur investissement. c'est du temps que j'investis mais ça va revenir voilà, je vais voir la différence, je vais voir des clientes qui arrivent donc essayez d'avoir des visuels assez pro, euh, voilà. de toute façon plus vous allez pratiquer plus ce sera pro, donc ça voilà c'est mon premier conseil euh, attention toutefois hein, être pro c'est bien essayer de rester humain chaleureux euh, voilà on est instagram et là pour créer du partage de la communauté donc euh, voilà on essaye quand même d'être assez chaleureux assez enthousiaste et voilà heureux d'être là <rire> euh, ensuite très important souvent vous vous lancez sur les réseaux je veux des abonnés je veux de la visibilité euh, mais à côté de ça j'ai pas de stratégie ben là ça va pas fonctionner simplement ça ne va pas fonctionner, il vous faut une stratégie euh, même si elle est minime, hein, se dire simplement ah ben je vais élaborer un planning de mes publications euh, ça c'est déjà une stratégie, en plus c'est quelque chose sur lequel on peut vous aider euh, d'ailleurs on a un, un planning des publications qui a été créé donc avec tous les événements importants au cours de l'année pour une esthéticienne donc sur lesquels elle doit communiquer, donc nous on a créé ce petit calendrier euh, pour toutes celles qui regardent le live en ce moment et qui sont intéressées, vous pouvez nous envoyer un petit message privé et on, on vous enverra gratuitement le calendrier de publication. Ça peut vraiment vous aider euh, pour, pour l'organisation euh, et la gestion de vos réseaux sociaux. Donc, euh, pour le calendrier, un petit message privé, on vous l'envoie gratuitement les filles. C'est cadeau. Euh, donc voilà, la stratégie, c'est très important d'avoir une stratégie. Stratégie, ça veut dire quoi déjà avoir un objectif Je fais ça, pourquoi et ensuite, savoir comment, pourquoi et comment. Répondre à ces questions, ça vous permettra d'avoir une stratégie déjà. Même si ce sera une petite stratégie, au moins, ce sera organisé. Euh, et enfin, pour avoir plus d'abonnés, essayez aussi de, de suivre les tendances. Euh, je pense notamment aux tendances de musique, euh, aux tendances de transition dans les réels. Euh, toutes ces petites tendances-là. Et l'actualité, hein, savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le domaine d'activité. Euh, C'est très important pour en, en parler et... Euh, voilà, et créer de l'interaction créer, euh, créer voilà, simplement de l'interaction du mouvement sur votre compte voilà les filles bah, on a fait le tour de toutes les petites questions que vous nous avez posées j'espère que ça vous a quand même un peu aidé euh, en tout cas moi je suis disponible si vous voulez pour une consultance euh, ou pour une formation euh, communication digitale je voulais aussi vous demander est-ce un petit live euh, euh, sur euh, la prise de vue comment faire des jolies prises de vue euh, dans le domaine de l'esthétique, est-ce que ça vous intéresserait Donc on vous montrerait un petit peu comment euh, prendre de jolies photos, euh, quels angles de prise de vue sont favorisés euh, en esthétique. Voilà. Donc dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous intéresse. Et puis moi je serais ravie d'être euh, à nouveau avec vous euh, pour un live. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager à vos amis. Et puis moi je vous dis à très vite pour un prochain live peut-être. Bisous bisous tout le monde Ciao ciao